On est là, on est là, aux fenêtres et aux balcons, nous on est là. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement. Solidaire à 100% des gens d'en bas. On est là. On, on est, là. est là. Confinés, révoltés, on n'oublie pas. Qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers. Ça ne se passera plus comme ça, car on est là. On est là. On est là. Confinés, révoltés, on n'oublie pas Les hôpitaux saturés et la santé dégradée Les moyens pour nous soigner, on les a pas On est là, on est là Confinés, révoltés, on n'oublie pas Les milliards aux entreprises, comme toujours, ils priorisent Leurs intérêts sur nos vies et sur nos droits On est là on est là, confinés, voter, on n'oublie pas. Les précaires vont travailler sans pouvoir se protéger de cette hypocrisie-là, on n'en veut pas. C'était notre petit mot en soutien à ceux qui soignent, à ceux qui aident, ceux qui soignent, à ceux qui bossent, à ceux qui sont en ce moment obligés de sortir et de s'exposer au virus, à ceux qui se rendent compte qu'on aurait pu faire les choses très différemment si on avait eu un petit peu de préparation. On n'oubliera pas.